2 ans et demi, 3 ans, je suis passée de ça à ça Si tu veux savoir comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là et ce que j'ai dû changer pour en arriver là, reste avec moi Hello, moi c'est Dunia, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est dédiée au CrossFit, comme vous le savez déjà. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous si le contenu de ma chaîne vous intéresse, évidemment. Likez cette vidéo si cette vidéo vous intéresse. Et commentez-la aussi, pourquoi pas <rire> Commentez-la s'il y a quelque chose à dire, si vous avez vu aussi fait une transformation. Euh, voilà, tout ce que vous voulez, vous commentez. Et n'hésitez pas à aller voir ma formation qui se trouve juste en bas et en haut. Allez la voir, euh, elle a été faite avec beaucoup d'amour. Donc rejoignez-moi sur cette super formation où on va apprendre plein de choses ensemble. Je vous fais une vidéo... Euh... De avant, après, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire et euh, j'ai décidé euh, de changer de métier et de faire, euh, de cultiver de nouvelles choses, à savoir euh, des boutons. De cultiver des boutons. Et donc j'ai commencé sur mon visage, approximativement là. C'est sympa, ça pousse bien, ça marche bien, c'est vraiment trop bien. Je suis vraiment très contente. Non, écoutez, c'est mon birthday aujourd'hui. J'ai 28 ans. Mais en fait, je refuse déjà de vieillir parce que, parce que j'ai passé un an de Covid où je n'ai absolument rien fait dans ma vie sociale. Donc je refuse d'accepter cette année comme une année passée. Donc en fait, j'ai pas 28 ans, euh, mais j'ai 27 ans et c'est moi qui décide. Et l'année prochaine, j'aurai 26 et après 25. Et voilà, de toute façon, j'ai décidé de mentir. Ça y est, j'ai décidé de mentir à tout le monde, de mentir à moi-même et de mentir à autrui. Donc euh, j'ai 24 ans, voilà. <rire> bon, trêve de plaisanterie. J'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup changé en deux ans en deux ans et demi, c'est incroyable, même moi je, je, le, je le vois. Je me suis pas vue changer, pas trop, euh, mais je me rappelle de petites phrases que je me disais à l'époque. Il euh, faut savoir qu'il y a deux ans et demi, j'étais encore en couple. J'étais en couple avec quelqu'un euh, qui faisait pas spécialement de sport, en tout cas il, il... sans parler de lui parce que là n'est pas d'intérêt, mais il faisait pas de sport comme moi je fais. Et donc du coup, le moindre changement physique, il le voyait. Et il me le il me notifiait. Pas, pas méchamment, franchement, il a toujours été cool avec ça. Euh, ça a toujours été euh, mon corps. Donc euh, j'en faisais ce que je voulais et lui il l'acceptait. Euh, et ça c'était plutôt cool. Mais je, je... à l'époque, j'étais pas aussi sûre de moi physiquement. Et, euh, et du coup, c'est vrai que bah, lui il me le disait. Il me notifiait quand je prenais des bras, quand je prenais ci, quand je prenais ça, quand je perdais des seins. <rire> Bah voilà quoi, il m'a pas mal notifié tout ça, donc c'était plutôt, plutôt cool. Et maintenant, bah, la seule chose, la seule manière pour moi de le voir, bah, c'est les photos. Donc euh, quand j'ai fait les avant-après, moi-même, j'étais surprise, on hein. ne euh, croyait pas. La, les, les photos, euh, après, je les ai prises en 2020. Hein. Je les ai pas prises cette année. Je les ai prises en 2020, je pense que c'était avant Noël. Donc... Euh, donc voilà je referai en avant après à la fin de l'année 2021 mais je, ça risque pas d'être mieux parce que franchement en ce moment euh, c'est n'importe quoi. Et du coup je vais vous donner un peu, euh, bah, pas, pas, je sais pas si c'est des conseils mais je vais vous dire à peu près ce que j'ai fait pour changer parce qu'il y a quand même un moment donné où j'ai changé. Et le corps que vous voyez juste avant bah, c'est celui que j'ai presque toujours eu en fait. J'ai toujours été très sportive mais j'ai jamais été... Euh, pff, tu vois, très tracée en plus, je jamais été très tracée. Et maintenant, je le suis quand même beaucoup plus. Euh, et donc, euh, la première chose qui a changé radicalement, c'est l'entraînement. J'ai été rapidement... Euh... Quand je me suis vraiment lancée dans le cross site J'ai été plus assidue en fait Plus assidue et un peu plus stricte à l'entraînement Donc j'ai perdu un peu moins de temps Parce que c'est vrai qu'au début j'étais comme tout le monde Et je discutais beaucoup à la salle et après euh, Je voyais pas trop euh, bah, les Je me voyais évo évoluer Mais c'était pas ouf tu vois Et euh, surtout en gymnastique et du coup je suis devenue Beaucoup plus assidue déjà Donc ça veut dire que l'objectif que je met'tais que je me mettais fixé, bah, déjà j'avais pas d'objectif, mais je me suis fixé des objectifs dans un temps imparti, et du coup bah, ça m'a permis d'être plus assidue et plus dure avec moi-même. Bon aujourd'hui je suis mille fois plus dure avec moi-même qu'avant, c'est invivable, même mon coach mental il essaye de me relaxer par rapport à ça, parce que c'est vrai que je suis invivable avec moi-même, je suis très très dure avec moi-même, et du coup ça se ressent maintenant dans mes objectifs et dans mon physique, mais avant je n'étais pas comme ça. Donc, euh, du coup, bah, comme j'étais peu trop stricte avec moi-même, euh, ça passait ou ça cassait, tu vois. Mais je cherchais pas spécialement à avoir un physique euh, béton armé, quoi. Et après, du coup, les objectifs, euh, mes objectifs sont vraiment changés. Euh, au début, je voulais juste m'entraîner. <rire> C'est juste ça, en fait. Je voulais juste m'entraîner. Et après, en fait, euh, j'ai voulu performer. Et ça a été deux choses différentes. Je ne parle pas de compétition. Pas du tout. Mais j'ai voulu performer. Mais j'ai voulu être meilleure dans mes workouts, j'ai voulu avoir une bonne gym, j'ai voulu marcher sur les mains parce que je marchais pas bien sur les mains. Et j'ai voulu battre quelqu'un aussi. Et du coup, euh, cette personne, elle, elle est beaucoup plus expérimentée que moi de base. Et mon but, c'était de mettre une misère, en tout cas en gymnastique. Euh, euh, je vous dirais pas si ça marchait. <rire> Mais bon voilà, et c'était un objectif en fait comme un autre mais c'était mon objectif et je voulais absolument l'atteindre la, très rapidement et du coup bah, je me suis mis à bosser très vite et pour, pour le coup je me suis mis à bosser et euh, pas toute seule, j'ai demandé des avis partout, j'ai demandé des conseils partout, ça c'était à l'époque j'avais une très mauvaise gymnastique, c'était en mars 2018 encore donc c'était à mon anniversaire d'il y a 3 ans, j'ai une très mauvaise gymnastique, j'avais pas du tout de muscle up, j'avais rien du tout et, euh, et du coup c'est vrai que ça m'a pas mal euh, saoulée et donc le fait de mettre comme objectif que je voulais avoir ça, ça et ça, bah, ça m'a obligée à travailler. Et le fait de m'obliger à travailler a changé mon corps. Pourquoi Parce que la gymnastique, ça travaille énormément le dos et les dorsaux euh, et les bras. Et du coup, bah j'ai pris, énorm et et pris énormément d'épaules et de dorsaux grâce à la gymnastique. Ensuite, j'ai commencé à me débrouiller un petit peu toute seule. Ça veut dire que j'ai fait beaucoup de choses seule. J'ai fait beaucoup de renfaux, j'ai fait beaucoup de skills. Et les skills aussi m'ont permis de me développer énormément euh, surtout les skills gymnastiques Parce que je faisais beaucoup de skills gymnastiques Et après je me suis lancée un peu dans l'interro Parce que dans l'interro j'étais pas mauvaise En fait le truc c'est qu'avec l'interro même, si même si ta technique elle est pas oufissime Tu peux monter des charges Alors que ta gymnastique si ta technique elle, elle est pas oufissime Tu peux rien faire euh, Ensuite je vais pas vous mentir Le célibat le célibat, elle a changé ma life Dans le sens où euh, quand on est en couple euh, Ou quand on est en famille On a tendance à, euh, à fuir un peu la critique des gens euh, Et moi c'était mon cas Et euh, je sais que c'était pas mal c'était hein. pas du tout méchant mais il me notifiait quand je prenais ci, quand je prenais ça, quand je prenais des bras, quand je prenais machin Et du coup inconsciemment bah, j'avais envie de lui plaire et je savais que c'était pas forcément quelque chose qui lui pleurait Donc je forçais pas trop quoi on va dire ça comme ça Et puis du coup en fait le célibat ça m'a forcée à faire ce que j'avais envie de faire tout simplement et moi ce que j'avais envie de faire c'était de me développer performer et donc je me suis mis à fond dans ça et c'est vrai que on, on le notifie pas assez mais la famille le, le cercle familial c'est ce qui est le plus toxique en règle générale on parle pas de, de là on parle pas euh, j'étais pas une femme battue euh, j'étais pas j'avais pas de problème avec lui pas du tout mais cependant euh, bah, on n'avait pas la même vision des choses et donc lui, il voyait des choses différentes que moi, je voyais. Et on n'avait pas les mêmes dictates de la beauté non plus. Et c'est vrai que je sais que ça aurait pu le déranger si je continuais encore à prendre, à prendre, à prendre. Et peut-être que inconsciemment bah, je, étais, je me disais... Et là, c'est la faute, elle, elle vient de moi. Hein, je me disais que bah, si je prenais trop, je plairais un peu moins. Donc ça, ça a été un, un frein aussi sur ma progression. Et quand, bah, quand j'ai été toute seule, bah, forcément, je me suis dit... Bah là c'est le moment de travailler sans se soucier de mon physique des muscles que je peux prendre Et euh, bah du coup ça a aussi beaucoup changé Pas bah forcément mon alimentation vous en doutez hein. Je suis passée de meuf en couple la meuf toute seule dans mon appart euh, On faisait pas mal de... de on ne faisait pas très attention, comme je vous l'ai dit, il n'était pas sportif. Donc on ne faisait pas très attention, on mangeait un peu n'importe quoi. Euh, et c'est vrai que bah, quand j'ai été toute seule, j'ai commencé à, à cuisiner un peu plus. Bon, moi j'ai beaucoup j'ai toujours eu des apparts toute seule, mais là c'était la première fois, enfin l'une des premières fois où bah, on vivait euh, on vivait ensemble. Et du coup, c'est vrai que bah, quand t'es toute seule, c'est différent. Hein, genre. Euh, j'ai vraiment commencé à cuisiner toute seule, à faire mes trucs toute seule, à me concentrer sur mon sport. Et du coup, bah, je faisais à manger pour moi. Je faisais pas aussi à manger pour quelqu'un d'autre. Et du coup, bah, forcément, c'est différent. Et moi, ça m'a permis de, de ne penser qu'à moi et de me dire « Ok, je dois manger ça, ça, ça, donc je vais cuisiner ça, ça, ça. » Et c'est tout. Et c'est vrai que l'alimentation, ça a pas mal changé, euh, euh, surtout sur mon ventre, en fait. J'ai toujours, jamais eu de ventre, enfin, jamais. Je ne vais pas faire la mytho. J'ai jamais eu de ventre, mais j'ai un petit... Genre quand je mange beaucoup ou je mange n'importe quoi j'ai un petit petit petit ventre genre un petit truc là genre Et c'est vrai que bah, l'alimentation ça me l'a vite enlevé et ça m'a donné des abdos assez tracés Et encore que comme j'ai pas fait des efforts de ouf j'ai pas les abdos archi tracés Si je faisais beaucoup d'efforts j'aurais des abdos archi tracés Mais comme j'en fais pas non plus énormément Je mange bien mais je fais pas je, je suis pas une diète précise Bah du coup mes abdos se voient pas trop euh, Et un autre conseil aussi du coup euh, je me suis autorisée à me prendre pour quelqu'un d'autre. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, et ça, c'est pas mal dans le mental aussi. Quand tu veux devenir quelque chose, prends-toi pour ce que tu veux devenir. Tu vois Genre, euh, si tu veux devenir cuisinier euh, dans une brigade euh, ultra euh, huppée, euh, est-ce que tu vas cuisiner comme un mec euh, qui cuisine dans un, dans un camping familial Non, tu, vois, tu vas... Même dans ta prestance, dans ta façon d'être, tu vas être... Euh, tu vas te comporter comme un mec solide, hyper, euh, hyper euh, carré dans ce qu'il fait, euh, minutieux, dans main, comme le feraient les gens dans une brigade, euh, tu vois, euh, euh, d'un un grand restaurant. Et bien, bah, en fait c'est pareil quand tu veux devenir athlète. Moi je voulais pas devenir athlète, mais je voulais performer. Et donc quand tu dois performer tu veux performer, il faut te considérer comme quelqu'un qui performe. Quelqu'un qui performe, c'est quoi C'est quelqu'un qui est dur avec lui-même à l'entraînement, qui s'entraîne dur, qui a une programmation qui est faite pour lui, euh, qui mange bien. Et ça, ça fait partie du game. Donc, en fait, il faut t'autoriser à rêver si tu veux atteindre ce rêve-là. Et si tu as envie bah, d'avoir un corps développé, bah, prends-toi pour une meuf ou un mec bah, qui a un corps de ouf et travaille, travaille, travaille, et tu verras, ton corps, il va se transformer. Mais si négative avec toi-même si tu dis oh je vais jamais arriver si tu bah en fait tu vas jamais arriver il y a pas de il n'y a pas de secret il hein. y, a... y a zéro secret moi je sais qu'aujourd'hui j'ai des objectifs des gros objectifs que il y a deux trois ans je me serais jamais permis d'avoir mais aujourd'hui ces objectifs là je me dis bah si je vais avoir « Comporte-toi comme cette meuf-là là, que tu seras », à savoir euh, bah, une PDG par exemple, bah, je me comporte comme telle. Et euh, je me lève le matin, je pense à ça, je me couche je sors, je pense à ça. Et je me mets dans cette espèce de routine, même si je ne le suis pas. Je ne suis pas PDG, je n'ai pas une société qui brasse des millions d'euros. Euh, mais pourtant, c'est l'attitude que j'ai, elle est là. Et donc du coup, je sais que mon processus, il va, il va se mettre en route. Mais en tout cas, je serai déjà dans la peau de cette personne. Donc quand je serai limite PDG, si je le suis un jour Et eh bah ben, je... bon, C'est pas que je m'en serais pas rendu compte Mais ça sera venu tellement naturellement Que je... je serais pas surprise Tu vois Ça va pas arriver comme ça Vous allez vous lever et pouf gros corps de ouf, pec, non, non, non, ça va pas arriver comme ça, c'est faux, c'est les gens qui vous disent ça, toutes les, les vidéos que vous allez voir genre en 5 minutes, nan... non, c'est faux, en fait, c'est faux, mais par contre, si vous y croyez vous-même, et si vous commencez à vous mettre dans la peau de la personne que vous avez envie d'être, ça mettra moins de temps que prévu, en fait, et un an, c'est pas si long que ça, parce qu'on vient de sortir d'un an de confinement, en tout et pour tout, un an de Covid, euh, excusez-moi, mais l'année elle est passée vite. Enfin, moi, En tout cas pour moi l'année elle, passée... elle est passée très très vite Quand je me dis que ça fait déjà un an qu'on est dans cette merde Je me rappelle déjà quand j'étais au téléphone avec Unes Et qu'on se disait non mes frères ça va pas durer longtemps Et lui disait non mais tu verras ça va durer super longtemps Et moi je disais mais arrête tes conneries Tu vois je me rappelle encore de cette phase j'ai l'impression que c'était hier Donc en fait l'année elle est passée vite L'année est passée un an ça passe tellement vite Mais en fait ça peut aussi passer très vite Et il peut aussi ne s'être jamais rien passé Et en fait imaginez-vous dans un an Avec le corps que vous voulez et commencez maintenant à faire, en fait. Parce que ça va arriver tellement vite que dans un an, si vous n'avez rien fait, vous allez vous dire, putain, si j'avais commencé il y a un an, comment j'aurais été trop forte. Ou comment j'aurais été trop bien foutue. Ou comment j'aurais déjà atteint ça, tu vois. Et moi, c'est ma façon de voir les choses. Et c'est comme ça que je fais les choses. Et c'est comme ça que je les fais. Et c'est mon réel conseil pour, euh, pour devenir ce que vous avez envie de devenir. J'ai pas de secret autre que ça, en fait. Et que l'entraînement et que... Et que la rigueur, l'acidité, tout ça là. Euh, il faut être dur avec soi-même. Mais il faut surtout s'y mettre. Et si vous y mettez pas, ça va pas marcher. Voilà, c'est QFD. <rire> bon, en tout cas, j'espère que ces conseils vous auront servi. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très très bientôt. Je vous le promets. A bientôt.